Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Merci à vous tous qui êtes fidèles à cette émission et qui partagez ces vidéos autour de vous. Alors aujourd'hui, nous allons Voir, écouter un témoignage de comment une jeune fille qui est née dans une famille engagée pour la cause de l'Évangile a pu surmonter des persécutions, des difficiles, parce que oui, même si on est dans une famille qui est chrétienne et qui sert le Seigneur, on peut voir qu'on peut rencontrer des difficultés. Nous allons écouter le témoignage de Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour. <rire> Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. <rire> alors je vais tout de suite te laisser la parole pour qu'on qu puisse entrer dans le vif du sujet que tu nous, dise, tu nous racontes ton témoignage. Donc je m'appelle Merveille, oui. j'ai 29 ans, <rire> je suis maquilleuse et euh, je suis née dans une famille chrétienne. Mm -hmm. C'est ça. Ok. Et euh, alors est-ce que tu es est-ce que tu es, es peut-être née dans une famille chrétienne mais est-ce que tu considérais que tu es née chrétienne ou que tu es née euh, en connaissant le Seigneur, mais vraiment euh, en intimité euh, proche Non, je suis, née, en fait, euh, je suis née dans une famille chrétienne, mais par contre, j'ai fait ma rencontre avec le, avec le Seigneur. Ça, c'était dans l'intimité. Tu as dû faire une rencontre personnelle. J'ai dû faire une rencontre personnelle, en fait. Exactement. Et Donc, dis-nous un peu comment, euh, dans quel contexte familial, donc je l'ai un peu dit dans l'introduction, mais dans quel contexte familial tu as grandi alors, moi, en fait, je euh, suis née en Allemagne. Mm -hmm. Je suis née en Allemagne, donc mes parents, euh, donc, euh, mes parents ont, ont vécu là-bas. Enfin, on a vécu là-bas euh, pendant près de 12 ans, mm -hmm. 11 ans, 11 ans et demi à peu près. Et euh, donc, mon père, en fait, il était chrétien, très ailé. Fervent. Fervent. Mm -hmm. euh, donc, ça fait, ça fait plus de 50 ans. Non, plus de, 40, oui, plus de 50 ans, il est dans son ministère, wow. dans le même ministère d'ailleurs, wow. et ma mère aussi. Mm -hmm. Et euh, donc du coup, mon père, en fait, il était, euh, donc, il était chrétien et ma mère, pareil, elle était chrétienne. Euh, donc, on est dans une, je suis née dans une famille où euh, mes parents, ils m'ont vite euh, inculqué ces valeurs-là, mm -hmm. les valeurs célestes, les valeurs célestes mm -hmm. ou chrétiennes. Et, euh, mais également la double culture, mm -hmm. c'est-à-dire la, la culture euh, africaine, mm -hmm. mais également aussi euh, la culture euh, euh, occidentale. Mm -hmm. Parce que souvent, parfois, en fait, dans certains contextes familiaux, en fait, parfois, c'est pas réellement bien défini. Mm -hmm. Mais nous, c'est euh, mm -hmm. bien, en fait, on devait apprendre les deux cultures et euh, sans pour autant oublier qu'on était, qu'on est chrétien. En fait. D'accord. C'est ça. Et euh, donc du coup, euh, donc, mes parents sont, sont arrivés en Allemagne très jeunes, très très jeunes. Ma mère elle avait 17 ans et demi. Mm -hmm. Et mon père je crois il avait 23 ans à l'époque. Et euh, bon, ils ont vite continué leur ministère en Allemagne. Mm -hmm. D'ailleurs en fait euh, ils faisaient partie des, euh, des pionniers. Des pionniers en fait qui ont ramené en fait le réveil dans la communauté africaine. D'accord. Et euh, donc le voilà. réveil spirituel. Le réveil spirituel, oui, c'est ça, oui, oui. <rire> c'est ça, ça, oui, ça, exactement. Je me rappelle même, en fait, une petite anecdote. Mes parents ils priaient en langue, mais la plupart de, de, de leurs amis et même des personnes, leurs proches, ne comprenaient pas, en fait, mm -hmm. alors que ça existait. Donc, ouais, ça, oui, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite euh, qui, euh, qui a, qu Par exemple, quel a été euh, l'élément déclencheur, en fait, toi, dans ton témoignage, qui t'a... Mm qui t'a un peu déboussolée. Qu'est-ce qu qui s'est passé par la suite Après, euh, ils ont amené euh, le réveil, etc. Mmh. Et toi, après, comment t'as vécu ta vie, en fait Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté le Seigneur. Mmh. Donc, j'ai... Euh, à quel âge À 11 ans. 11 ans, à 11 ans donc j'ai ah parlé là. en langue. Quelle grâce <rire> Plus, plus on est jeune, mieux c'est, même si bon, on sait qu'il y a des tentations vrai, mais bon, quand même, les tentations de l'adolescence, hein, de la jeunesse. Donc 11 ans. 11 ans, exactement. Et euh, suite à cela, en fait, on va dire, euh, c'était en été, je crois que c'était en juin, en juillet, je ne sais plus exactement. Mais je me rappelle, il faisait chaud. <rire> <rire> euh, donc mes parents, ma mère m'avait déjà un peu préparé qu'on allait euh, aller vivre en France. Euh, mon père, il n'était pas au courant. Mon père n'était pas au courant, donc en fait, elle disait à mon père qu'en fait, on allait partir en vacances. Attends, ta mère et toi Mais Et comment... mon frère. Ok, donc, donc ta mère voulait venir en France mm -hmm. avec toi et ton frère C'est ça, exactement. Sans ton papa Sans mon père. Pourquoi il y avait... En fait, mes parents, euh... comme je le disais, en fait, mes parents, ils étaient très exemplaires. Mm -hmm. Donc, on a vraiment vécu dans un très bon cadre. Mais mes parents se sépa, enfin ma mère voulait se séparer de mon père. D'accord. Elle voulait se séparer de mon père. Et euh, donc pour pas, on va dire, créer une déchirure en fait. Mm -hmm. Donc elle a elle a décidé de, de, de faire croire à mon frère à mon père pardon qu'on allait en vacances qu'on allait en vacances chez sa soeur Pour pas en fait que vous puissiez voir des gros issues, des gros. Euh... Voilà parce que mes parents, euh, ils, on n'a jamais. Connu, réel, connu réellement les, les disputes. Oui. Ils ont su protéger. Euh, voilà, protéger ma mère, elle voulait vraiment nous protéger. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, comme aussi on était très proche de mon père, notamment moi, mm -hmm. jusqu'à présent, euh, donc elle ne voulait pas créer quelque chose de. Enfin, elle ne voulait pas créer une déchirure, en fait, mm -hmm. entre mon hein. vous, toi, elle t'a dit que vous alliez vivre là-bas ou juste pour les vacances Tout le monde elle a, elle a dit ça à tout le monde ou toi elle t'avait dit Non, moi elle me l'avait dit. D'accord. Moi et ma grande sœur, en fait j'ai encore une grande sœur, elle m'avait dit qu'on allait vivre là-bas. Mais de ne pas le dire à... Voilà, de ne pas le dire. Mmh. Donc on est arrivé en France et... Euh, ben bah, en fait, j'ai compris qu'on allait rester là. Ouais. Et euh, donc les premiers mois c'était très difficile parce que, en fait, euh, je, je, je connaissais la France mais je ne connaissais pas la France d'un autre angle. donc je je, je connaissais pas réellement la culture française, on va dire. J'étais juste venue peut-être. Je venais pour, pour un temps, vrai. en fait, pour un temps, mais pas pour pour y vivre, pour mm -hmm. y vivre, en fait. Mm -hmm. Et c'est très difficile parce qu'en fait, déjà, en fait, il y avait la barrière de la langue, ouais. parce que je ne parlais pas français. Ah bah oui, tu parlais euh, allemand et euh, je comprenais le lingala. Mm. Je parlais pas français, donc euh, je parlais que anglais dans mm -hmm. un premier temps. Je parlais que anglais, je m'exprimais que anglais. Je, je me rappelle même, je parlais anglais pendant deux ans. Je ne voulais pas du tout apprendre cette langue. Pourquoi Parce que je ne voulais pas m'attacher à cette langue. D'accord. Pour moi, c'était comme si... Euh... <rire> c'était comme une petite trahison. <rire> <rire> oui. Et euh, bon, en même temps, j'étais aussi beaucoup attachée à, à mon pays, Bien en sûr. fait, d enfin, pas d'origine, mais oui. euh, d'adoption, La... oui. en oui. fait. Et, euh, et euh, déjà, ça, c'est quelque chose qui me, qui me bouleversait. Mais il y avait aussi euh, donc, euh, les gens, il fallait, fallait se faire d'autres amis. Moi j'étais attachée, j'étais très… Fallait tout changer. Fallait tout changer. <rire> en fait, il y a des caractères, c'est vrai, comme oui. moi par exemple aussi… <rire> qui s'adaptent. Suis... En fait non, mais il y, y a des moments, tu sais, quand tu as ton confort quelque mm -hmm. part, tu n'as pas envie de partir ton confort quoi. Tu es attachée déjà, à... tout est déjà bon, là il faut tout rechanger, apprendre mm -hmm. une nouvelle langue, redécouvrir le pays, les plats ça. et tout ce qui va Exactement. avec. Il faut tout. Euh... Il faut je redécouvrir comprends. en fait, il faut tout tout tout, euh, même le système scolaire oui, en fait n'est pas, pas pareil. pareil. Mmh. Donc pour moi c'était... Euh, j'étais euh, déboussolée. Mmh. donc j'étais vraiment complètement déboussolée. J'avais pas mes repères en fait, mmh, mmh. donc euh, mes mon père je le vois plus alors que j'ai toujours grandi avec mmh. mon papa. Mmh. Euh, on habite dans un, on va dire, on habitait chez sa, sœur, donc chez ma tante. Elle a un autre style de vie. Oui. Donc nous, on a été éduqués déjà pour maman d'une certaine manière. On mm -hmm. avait un certain style de vie. Mm -hmm. on est, ma, mes parents, ils étaient très ordonnés. Mm -hmm. Euh, y avait pour chaque chose il y avait une heure mm -hmm. enfin, pour euh, on avait nos loisirs mm -hmm. on avait on avait un, on avait un autre style de vie mm -hmm. donc elle non c'était pas trop ça mm -hmm. donc euh, déjà ça ça me perturbait ça me perturbait mais euh, donc fallait voilà, s'adapter en fait et euh, j'arrivais pas réellement à m'adapter et c'est là en fait à cette époque là où euh, je m'accrochais au seigneur mm -hmm. je m'accrochais au seigneur parce que je me disais en fait la seule chose que mes deux parents m'ont appris c'était le Seigneur mmh. Mmh. et du coup pour, euh, on va dire, euh, pour pouvoir en fait, euh, comment je peux dire ça, pour, euh, pour me sentir un peu en sécurité bah, dans l'intimité, bah, j'exposais en fait euh, mes craintes, ma douleur à ah. Dieu à Dieu, je me rappelle même que j'écrivais des lettres à Dieu en fait. C'était mm -hmm. comme des lettres d'amour, oui. je lui expliquais, mais je lui disais aussi comment il était merveilleux. Mm -hmm. que pour... En fait, j'exprimais réellement euh, tout ce que j'avais en moi mm -hmm. à cette époque-là. et C'était très fort, mm -hmm. c'était hyper, hyper fort, je me rappelle. Donc, euh, ouais, c'était simple, c'était un peu ça. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, on ne se rend pas compte que en fait, lorsque les parents sont déjà dans le ministère et qu'ils ont les enfants, ben les enfants sont aussi attaqués. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là, en fait, j'ai réellement compris à cette époque-là que, en fait, j'étais un peu exposée. Mmh. Et que mes parents ne m'avaient pas oubliée, mais on va dire, je crois, ils n'avaient pas réellement mis les, on va dire, les, certains gardes, en oui, fait. Gardes, parce ouais. que, du coup, en fait... J'étais attaquée, en fait, à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, que ce soit... Euh, bon, pas forcément au niveau scolaire et tout ça, mais j'étais beaucoup en dépression. D'accord. J'étais énormément en dépression. Euh, et puis aussi, euh, bah, ma mère, elle vivait aussi des, des, une situation un peu, on va dire, dramatique, parce que finalement, en fait, on habitait chez, mes, chez ma tante, mm -hmm. mais ça n'allait pas. Donc, euh, on a rencontré certaines difficultés. Oui. Euh... On a vécu pendant trois... Non, pas trois semaines. Pendant un certain temps, on était sans domicile fixe. Mmh. Oh... J'imagine que pour une maman, c'était difficile de dire « purée, je ramène mes enfants comme ça. » Exactement. Support, hein, quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, elle, je me rappelle, elle se remettait beaucoup en question. Elle se disait « mais qu'est-ce que j'ai fait »« mmh. Qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, elle, je voyais vraiment dans son regard, c'est une femme très forte. Donc c'est pas une personne qui va euh, montrer ses émotions, mm. mais je voyais qu'en fait elle se disait mais en fait j'ai j'ai brisé euh, j'ai là je j'ai en fait j'ai brisé quelque chose qui était ouais. déjà là en fait mm -hmm. et euh, maintenant finalement mes mes enfants vont subir en fait à cause de moi à cause de moi mm. en fait euh, certaines choses certaines circonstances et euh, je me rappelle ma mère elle me disait toujours écoute euh, voilà c'est comme ça. Mais maintenant, en fait, il faut que tu me soutiens dans la prière. Il mm. faut que tu me soutiens dans la prière et euh, j'ai besoin de, de toi dans Avec la prière. À quel âge à ce moment-là, quand es dis tu À ça? cette époque-là, j'avais 14 ans et demi. Ah ouais, quand même. Ouais. 14 ans et demi, elle me disait qu'il fallait qu'on qu prie ensemble à chaque fois. Mm. Donc à 5 h du matin, elle me réveillait, on devait prier ah ouais. ensemble. Oui. <rire> si, si. <rire> C'était ouais. pas des petites prières, ouais, c'était des prières d'autorité. Des guerres, yeah, des guerres. <rire> Elle me disait que non, en fait, là il faut aller en fait. Elle mm. me le disait clairement. Et euh, et euh, pendant cette époque-là, en fait, je me rappelle, j'étais encore plus attaquée. Mm. Wow. Bah, parce que en fait tu. Bah, quand tu te La confrontation. Contre... Quand tu te lèves contre les entités oui, euh, maléfiques, ça. les entités spirituelles. il y a confrontation bah... en fait. Il y a vraiment confrontation, mais. Je ne lâchais pas, en fait. Mmh. Ma mère, elle me disait toujours, il ne faut pas lâcher, il ne faut mmh. pas pleurer, parce que je pleurais énormément. Mmh. Parce que euh, je me disais, pourquoi on est parti Tu vois bien que là, on n'est pas bien. Mmh. On n'a pas d'appartement. Regarde, mais dans, vit, en fait, à l'époque, on vivait dans un 30 mètres carrés. Mais du coup, Donc, tu te euh... rendais bien compte que votre situation, elle était bancale Oui, je me rendais compte. Et du coup, est-ce qu'au fond de, de ton cœur, quelque part, tu avais quand même une once de, de colère contre ta maman Ah oui j'avais beaucoup de... En fait, j'en voulais à ma mère. Oui. Parce que je lui disais que tu as détruit notre vie parce qu'on était bien, en fait. Oui. Oh, je sais que beaucoup de personnes, en fait, jusqu'à présent, nous disent souvent que quand je voyais votre famille à l'époque, je trouvais trop que vous étiez parfait, en fait. Oui. Il y avait une certaine harmonie. Oui. Tout était lisse, en fait. Et euh, là, en fait, ce n'était pas le cas. On faisait que se battre en fait mm. que ce soit mon frère à l'école ma mère elle voulait elle était très exigeante au niveau même ses notes euh, que ce soit moi en fait elle voulait pas qu'on elle voulait pas que les à l'extérieur les gens puissent voir que, en fait que la décision qu'elle avait prise c'était une mauvaise décision ouais. donc ouais. elle nous mettait énormément de pression mm. et, euh, et après il y avait aussi le côté euh, spirituel ouais. donc, du coup wow. donc il fallait, il fallait se battre il fallait se battre il fallait pas lâcher il fallait être endurant et euh, c'est ça. Et, et finalement, comment, euh, comment ça s'est passé par la suite Comment, toi, en tout cas, pour ta part, tu as pu, euh, tu as pu réussir à bah, toi-même. Euh, parce que tu as grandi. Entre mm -hmm. toi, tu nous as dit que tu as 29 ans. Donc, entre 14 <rire> et 29 ans, il y a, mm -hmm. y a, y a déjà beaucoup de choses qui sont passées. Comment Comment t'as réussi à, à, à guérir de ces situations-là, à prendre du recul mmh. euh, Avec ton frère, comment ça s'est passé Maintenant, tu es maman également. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mmh. Raconte-nous un peu bah, comment tu t'en es... Voilà, es sortie. Aujourd'hui, tu es épanouie avec le Complètement. Seigneur Complètement. Et comment t'es arrivé de, de cet état où tu en voulais ta maman où tu voyais que la vie n'était pas belle comme tu le voulais mmh. ou tu étais dans l'instabilité bah, Comment Dieu t'a amené maintenant à sortir de là Comment Dieu t'a stabilisée Qu'est-ce qui s'est passé, en fait En fait, euh, je demandais beaucoup au Seigneur de me donner... Parce qu'on n'allait plus à l'église. D'accord. Pourtant, ma mère, là, elle est retournée dans son ministère. Donc, ça veut dire que mes deux parents ne vivent pas dans le même pays, mais ils sont dans le même ministère. D'accord, ok. Voilà. Mais à cette époque-là, on n'allait plus à l'église. Donc, je demandais au Seigneur, « Seigneur, je... je veux vraiment que tu mettes à côté de moi des personnes qui vont me tirer encore plus vers le haut. » Et je me rappelle, quand je priais, parce que je... J'avais beaucoup de... Je priais énormément. Je disais au Seigneur que je veux vraiment que je puisse te servir comme il faut. Mmh. Je veux que ça soit comme avant, en fait. Avant, euh, dans... Et euh, donc, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, la situation, la situation, en fait, notre situation familiale s'est améliorée. Donc, on mmh. a retrouvé un appartement. J'ai eu... Euh, voilà, j'ai fini mes études et tout ça. Ma mère, parce qu'elle voulait rester un temps en France, donc elle est rentrée en Allemagne. Et du coup, euh, je me suis retrouvée avec mon frère encore de nouveau. Mmh. Et c'était comme si euh, c'était un peu la même chose. Hein? Mais juste avant, on va dire, parce que j'ai oublié de raconter ça, juste, juste avant ça, en fait, j'avais... Euh, une amie m'avait... Euh, comment je peux dire ça m'avait... Euh, comment je peux dire ça Héberger Non, non? excuse-moi. Conseiller je sais Non, pas. en fait, elle m'avait ramené à l'église, tout simplement. <rire> elle m'avait invité à l'église, d'accord. Elle m'avait invité, invité à l'église. Et <rire> du coup, euh, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai été restaurée. Ah, wow. Juste avant, au moment où je suis arrivée à l'église, euh, je me rappelle, dans une réunion de prière, mm -hmm. j'étais restaurée. J'étais complètement restaurée. Merci. Complètement Seigneur. restaurée par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au divorce. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que c'était une situation qui me perturbait ça énormément. Ça laisse des séquelles, c'est normal oui, de voir ses deux parents. Voilà. Et euh, mais j'avais compris dans, un, dans le temps, lorsque je me suis retrouvée avec mon frère, encore de nouveau, qu'en fait, le Seigneur m'avait préparée à ça. Mm. Parce que j'ai vécu à peu près les mêmes situations. Mm -hmm. La même situation, mm -hmm. les mêmes situations. Les mêmes défis, quoi. Les mêmes défis, exactement. Mm. Et euh, mais je te euh, pareil, je, je m'accrochais au Seigneur, je m'accrochais au Seigneur, et euh, aujourd'hui je sais complètement pourquoi en fait, mm. et c'est ça, Amen. <rire> Amen, la Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, euh, donc du coup, euh, tu habites chez toi, <rire> tu es oui. maquilleuse, on voit en fait vraiment que même si on a eu un mauvais départ, dans le sens où même si on a eu des difficultés, on a on a, on a vécu l'instabilité. Bah, Dieu est capable en fait de changer. C'est pas dire que c'est pas parce que tu vis ça aujourd'hui que bah, ta situation elle est finie en fait. que Dieu est capable de, de changer en fait, de te faire changer de saison et de t'emmener en fait dans une de saison où, justement. Il te, saison. il te stabilise, il te te stabilises dans tous les domaines, quoi, au niveau de l'appartement, des finances, même émotionnellement, est-ce que tu Exactement. peux, que justement tu peux nous, nous parler un peu de, de, de, de ce volet-là en fait, de l'instabilité émotionnelle, de, de toutes les situations qu'on peut vivre, euh, qui peut vraiment nous... Parce que tu as parlé du fait que tu as été restaurée, mm -hmm. mais euh, j'aimerais bien que tu puisses, euh, euh, on va rouvrir une parenthèse par rapport mm -hmm. à ça, par rapport à l'instabilité émotionnelle, que tu puisses nous dire par où en fait euh, ce processus, parce que tu es allé à l'église, le Seigneur t'a restauré. Mmh. Mais comment en fait... Que... En fait, j'ai envie que tu puisses nous parler du processus, en fait. Du mmh. processus, parce qu'il y en a parfois, bah, ils vont avoir beaucoup de pensées, ils vont être attaqués dans les pensées mmh. et au final, on va, on va, on va accepter des, des mauvais sentiments et qui vont nous détruire de l'intérieur. Mais comment, en fait, justement, comment toi, dans ton cas à toi, mmh. en fait, comment ça s'est déroulé et comment Dieu a, en, a enclenché ce processus de restauration, en fait Comment ça s'est passé par rapport à ça Alors, en fait, je me suis tout simplement abandonnée à lui. T'as prise. J'ai lâché prise. Lâché prise. Non, parce que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à cette étape-là. Si, si, si, Il fallait bien, en fait. Il fallait bien parce que, en fait, il fallait... je voulais être libérée, sincèrement. Amen. Je voulais pas être encore accrochée à mon passé. Mmh. Et le Seigneur me disait tout le temps, même dans mes prières, ne regarde pas en arrière. C'est ça. Et il me disait également que je devais même oublier. Pas oublier euh, pour... Euh, pour faire un déni ou pour plus m'en souvenir, mais oublier ce qui était ce qui m'avait fait mal en fait tout mmh. simplement parce qu'il m'avait déjà restauré, mmh. il m'a restauré il y a 2000 ans, mmh. donc Amen. il y a 2000 ans il y a 2000 ans des... il nous a restauré mais pour a... qu'on puisse saisir de cela voilà c'est ça exactement et donc du coup j'ai lâché prise et la restauration s'est faite naturellement mmh. après c'est vrai que il m'enseignait énormément donc il me disait que je devais beaucoup écrire il y avait le renouvellement aussi de la, de la mentalité. De la mentalité. Donc, c'est pour ça, que je dis, il, il me demandait de beaucoup écrire, en fait. D'accord. Pour, euh, pour que je puisse voir, en fait, d'où j'ai en fait, d'où j'étais, oui. dans l'état où j'étais mm -hmm. et euh, la personne où j'allais devenir, mm. par exemple. Et même de mettre des mots sur certaines blessures mm. pour que je sois restaurée aussi. Donc, très, même, très en important. fait, le Seigneur me disait que. Euh, je, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, il me disait par exemple, euh, euh, à chaque fois quand tu vas commencer à écrire, écris euh, la restauration de l'homme intérieur. Au début, je n'avais même pas compris. Je ne comprenais <rire> même pas pourquoi il me le disait. Parce bon, que j'écris. Bah, voilà, et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi la restauration de l'homme intérieur. En fait, pas, je ne faisais pas un lien par rapport à mon âme. Oui, mmh. Je ne faisais pas ça. de lien. Et du coup, c'est comme ça, en fait, j'ai été restaurée pendant les années. En fait, c'est vrai que la restauration, ça fait euh, directement, hein. mm -hmm. mais il y aura toujours des petites choses, en fait, qu'on on va dire euh, qu'on ne sera pas totalement restaurée. En fait, c'est un peu comme euh, ce principe de, de... La restauration, en fait, elle va être à différentes étapes, à différents niveaux, en fait. Ça ouais, veut dire exactement. Que le Seigneur va restaurer, après, il va descendre un peu plus en profondeur à chaque fois pour ça. que ce soit totalement restauré. Mais ça. ça veut dire qu'à l'étape une, tu as été restauré. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une autre étape, en fait. Et, ça, et ouais. au fur et à mesure, le Seigneur, bah, tout au long des, de, ça, exactement. Des, des années à venir, il le fait progressivement. Voilà, et en même temps, je pense aussi que c'est aussi important pour lui de savoir est-ce que tu es réellement restauré mmh. Mm, mm, mm. de faire un check-up, en mm -hmm. fait, pour savoir, est-ce que tu es réellement restauré Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit truc qui... Voilà. Est-ce que, justement, tu peux nous dire aujourd'hui, si quelqu'un se pose la question, mm. comment savoir que je suis restaurée Est-ce qu'il y a des signes qui font que... Euh, bah, je peux voir que euh, là, je ne suis pas encore restaurée, là, j'ai encore mal. Comment... Est-ce que tu as des signes Est-ce que... Ou un signe, est-ce que a... Si quelqu'un te pose la question aujourd'hui, comment savoir si je suis restaurée par rapport à une situation dans ma famille qui m'a fait mal Un signe. Ou plusieurs peu importe. Oui. Je, je te donne par exemple un exemple, en fait, tout simplement. Euh, récemment, j'ai parlé avec ma mère. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand... je m'attends très bien avec ma mère. Mm -hmm. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de, du passé, ça devient un peu compliqué. Oui. Mais j'ai rien eu, en fait. J'avais mm. pas mal, j'avais rien du tout. Et je lui disais écoute, je t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, amen. malgré les décisions que tu as prises, je t'aime quand même parce que tu es ma mère. Amen, amen. Et euh, c'est là où j'ai réellement compris qu'en fait, même lorsqu'on appuie sur ce bouton, bah, ça fait pas mal. Bah oui, parce qu'effectivement, en réalité, même si on prend un exemple naturel physique sur le physique, quand mm. tu, tu te blesses, par exemple, et que tu touches, c'est censé faire mal quand la ça. blessure est encore là. Exactement. Mais une fois que, je sais pas, par exemple, j'ai une cicatrice là, si je la touche, bah, c'est fini. C'est fini, je peux ça. la toucher, mais ça me fait plus mal. Pourquoi? Parce que j'ai été guérie. Exactement. Et c'est vrai que dans notre âme aussi, il y a des, parfois des choses qui vont nous faire revivre ou nous faire repenser à repenser. ce qui s'est passé ou qu'on a mal. Ça à... veut dire qu'on n'est pas restauré. On n'est pas encore restauré. Pas du tout. Ouais. Mais par contre, tu peux parler avec quelqu'un qui t'a fait du mal et si tu sens que tu arrives à lui manifester de l'amour, à lui dire je t'aime par exemple, parce que parfois, parfois ça peut être compliqué, et quand que tu as t du tombé. mal à dire je t'aime, ah, ah, vérifie s'il n'y a pas encore euh, un, ça. Y a pas une petite blessure. Euh, aussi, comme tu as dit, ou tu n'as plus mal en fait, quand tu évoques. Mmh. ces situations-là. Même si tu reparles de la situation, si la douleur n'est plus là, ça peut être un signe aussi que bah, tu as été restauré en fait. C'est ça, exactement. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Euh, merci à, à toi. toi. pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre phase de notre émission où nous allons prier pour vous. Maintenant, nous allons prier pour toi qui nous regarde et qui a peut-être eu, euh, qui passe peut-être par une situation assez compliquée, euh, que ce soit au niveau de ta famille, de tes finances, de tes relations avec les autres, peu importe ta situation. Je crois véritablement que, que Dieu est capable de te restaurer, que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de ramener de la stabilité là où il y a de l'instabilité, peu importe ta situation. Il n'est pas trop tard pour toi. Merveille, nous allons prier pour euh, les internautes s'il le veut bien. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons et nous te prions Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je prie afin que ta main puisse demeurer sur leur vie maintenant, que euh, ta puissance, que ton onction de restauration se manifeste maintenant même dans leur cœur Seigneur, qu'ils soient guéris et restaurés Seigneur de ces blessures Seigneur. Attire-les à toi afin qu'ils puissent voir. Combien de fois, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux qui est rempli d'amour, qui veut véritablement les sortir de cette situation, Seigneur. Je prie pour que leur situation change, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et peut-être que tu me regardes et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu de manière intime. Tu, tu le connais peut-être dans la religion ou tu te sens loin de lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de naître de nouveau, de faire véritablement partie de la famille de Dieu et de rencontrer le Seigneur. Si aujourd'hui, tu veux véritablement que ta vie change, tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter cette prière avec moi de croire de tout ton cœur et tu vas juste dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer et m'abandonner totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux me repentir et marcher dans ta vérité et te suivre. » Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu me libères de toute douleur, tu me libères de toute oppression, tu me libères de, toute, euh, de tout manque d'amour, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Félicitations. On peut acclamer. Bravo, bravo, bravo à toi qui as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, Dieu est avec toi. Jésus est avec toi et ne crains rien du tout. Ne crains aucun mal. Fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur et tu verras que ta situation va changer par sa puissance. Merci beaucoup, Merveille. Merci avoir à toi. Témoigné. Merci <rire> à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu la même situation que Merveille au moment où elle vivait, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Je pense que ça pourrait lui faire un grand bien. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode dans Partage ton Histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton Histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient